Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'affiliation euh, l'affiliation des brokers puisqu'il y, y a des personnes qui parlent de l'affiliation des brokers que les gens qui offrent des formations pas chères en trading ou euh, des formations gratuites, ils le font parce qu'ils gagnent des fortunes avec les, les commissions que leur versent les brokers. Alors je vais vous parler de mon parcours donc moi j'ai commencé à faire du marketing sur internet en 2004 donc bien sûr l'affiliation ça fait partie du marketing mais qu'est-ce que c'est l'affiliation L'affiliation ça a été créé par la société Amazon que vous connaissez bien sûr et ça consiste donc à faire la promotion d'un produit et euh, la société donc, qui commercialise ce produit vous rétribue un pourcentage sur le prix de vente de ce produit pour vous remercier donc de l'avoir euh, commercialisé, d'en avoir fait la publicité. Donc euh, c'est comme si euh, vous parliez d'un très bon restaurant auquel vous avez été et que le restaurateur pour vous remercier eh bien, il vous offre l'apéritif ou même il vous offre un petit pourcentage de la, de la facture, donc les personnes que vous avez envoyées euh, auront payé à ce restaurateur. Donc c'est le principe. Bien sûr, dans le trading, c'est exactement la même chose et vous avez euh, la possibilité de faire la publicité pour euh, des brokers, donc pour des courtiers. Et euh, donc, bien sûr, il y a tout un état, tout un processus euh, à passer pour qu'ils vous acceptent d'abord dans leur programme d'affiliation et ensuite donc la plupart du temps sur le, donc les gains qu'ils font avec les traders qui s'inscrivent chez eux ils vous rétribuent donc un pourcentage sur leurs gains. Alors vous avez certains brokers qui vous proposent d'augmenter le spread, ils vous disent que vous pouvez choisir la, la, la commission que vous allez prendre. évidemment bon, le client qui va s'inscrire chez eux, si vous êtes trop gourmand, il ne va pas rester longtemps parce qu'il va se rendre compte que les commissions qu'il paye sont tellement grandes que ça va amputer ses résultats de trading, il n'aura pas beaucoup de très bons résultats. Donc c'est la même chose pour les brokers. Vous avez des brokers qui ont des spreads différents parce qu'ils incluent... Donc la, la commission qu'il prenne, puisqu'un broker il ne gagne que de cette manière-là. Hein, donc c'est l'intermédiaire entre le trader et entre les marchés financiers. Donc sur les transactions, sur toutes les transactions, il va gagner un petit pourcentage, une petite commission qu'il prend. C'est très bien comme ça, c'est un intermédiaire parce qu'on ne sait pas travailler euh, aujourd'hui sans broker. Donc euh, il est tout à fait normal qu'il soit rétribué. Et les, les, les brokers sérieux, bien sûr, ont des spreads tout à fait raisonnables, ont des commis, commissions tout à fait raisonnables. Il faut bien sûr travailler avec ces brokers-là, <coughs> pardon. <coughs> D'autant plus si vous faites du trading à très court terme, si vous faites du scalping, bien sûr, la commission, les spreads doivent être optimum. Donc, il faut faire un choix, bien sûr, de, de bons brokers. Mais il est clair que si vous décidez de faire de l'affiliation, vous devez essayer de maintenir les spreads et les commissions les plus bas possibles pour que le client que vous allez envoyer chez ce broker soit satisfait et reste le plus longtemps possible. Il est clair qu'un client qui perdrait parce qu'il est chez un broker, euh, avec des commissions trop grandes ou des spreads trop grands, ben il ne va pas rester très longtemps, hein. en 2-3 jours il va se rendre compte qu'il n'arrive pas à gagner parce que les commissions sont grandes et donc vous n'allez pas gagner du tout, le broker ne va pas gagner du tout. Donc les personnes qui prétendent qu'on peut gagner des fortunes parce qu'ils prennent des grosses commissions euh, sur les clients, ben, ça ne tient pas la route hein, cet argument, vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Si vous avez une personne qui perd chaque fois qu'il fait des trades parce que les commissions sont grandes, ben, il va jamais rester chez un broker comme ça, il ne va pas perdre des, des milliers d'euros euh, pour vous envoyer des commissions simplement euh, pour vous faire plaisir. Donc ça ne tient absolument pas la route, donc les gens qui disent que euh, ceux qui, qui, qui donnent des, des, des formations gratuites ou qui donnent des formations euh, pas chères euh, le font parce qu'ils gagnent des fortunes avec les brokers. Donc c'est absolument absurde de dire des choses pareilles et bien sûr ce sont des personnes qui vendent des formations très chères euh, jusqu'à 10 000 euros qui prétendent ce genre de choses parce que c'est leur cheval de bataille. Donc de dire que ceux qui ont des formations pas chères euh, sont des escrocs euh, parce qu'ils gagnent avec euh, les brokers. Donc moi je connais la filiation depuis, depuis de nombreuses années. Je peux vous dire que bon, on ne gagne pas des fortunes quand on recommande un client, surtout un client qui ouvre un petit compte. Hein, C'est des, des centimes hein, donc euh, vous ne pouvez pas gagner euh, de cette manière-là euh, des sommes importantes. C'est totalement impossible. Il faut déjà que votre euh, que votre, la personne que vous avez recommandée ait de bons résultats parce que si elle perd sur les marchés donc il faut d'abord qu'elle ait une bonne méthode. Donc il vaut mieux lui enseigner une bonne méthode de trading et lui donner bien sûr les, les meilleurs brokers. C'est ce que j'essaye de faire, j'ai testé depuis des années des tas de brokers. Actuellement moi je travaille avec JFD Broker donc un broker très sérieux qui est à Chypre. Pourquoi à Chypre ben Parce que Chypre c'est un paradis fiscal donc fiscalement c'est intéressant. Donc vous avez des, des, des formateurs qui vendent des formations très chères qui sont à Dubaï et dans d'autres paradis fiscaux, pourquoi ben Aussi pour des raisons fiscales. Donc euh, que ce soit à Chypre ou ailleurs euh, il y a des escrocs partout, il y a des escrocs en France également donc euh, Chypre n'est pas, pas un endroit où il y a plus d'escrocs qu'ailleurs, il suffirait sinon de, de l'entourer de barrières et voilà on, on, on pourrait choper tous les, tous les escrocs qui sont là-bas. Donc euh, il faut, faut bien faire la part des choses, il faut bien réfléchir quand certaines personnes en attaquent d'autres en disant moi je vends une formation très chère mais je ne prends pas de commission chez les brokers. Donc essayez d'abord de savoir si la formation vaut vraiment quelque chose, et euh, si vous allez euh, gagner en apprenant une bonne méthode de trading, parce que c'est tentant, bien sûr, de, de se dire Ah, ben, cette personne, euh, elle vend une formation très chère, donc forcément, c'est une très bonne formation. Euh, non, bon, moi, moi, je suis tombé dans ce piège il y a quelques années. Euh, j'ai vu euh, ce que c'était euh, une personne qui n'a jamais tradé pendant les 16 mois de formation euh, que j'ai suivie. C'est cette personne aujourd'hui qui, qui prétend que quand on vend une formation pas chère ou une formation gratuite, c'est parce qu'on gagne des fortunes avec les, les, les commissions d'affiliation des brokers. Donc moi je vous dis réfléchissez, euh, posez-vous la question, est-ce qu'on ne vous prend pas pour un con voilà. Donc ça il est clair que euh, ces gens-là euh, qui roulent en Porsche, euh, qui sont devenus multimillionnaires en, en très peu de temps, euh, qui ne traitent jamais et qui, qui ont ce, ce type de propos, euh, il est clair que je pense qu'ils vous prennent vraiment pour des cons. Donc euh, moi je combats ce genre de personnes. Je cherche plutôt des traders qui ont des bonnes performances. Si vous regardez mes vidéos récentes, j'ai fait la promotion euh, d'un trader français qui a de très bons résultats euh, donc en CFD, en scalping alors qu'il y en a d'autres qui disent que c'est pas possible de, de faire euh, des bons résultats en scalping sur CFD. Euh, eux ils ont des diplômes, eux ils se basent sur, euh, sur les, les, les rapports de l'AMF mais euh, il ferait mieux de se baser sur, sur leur expérience, sur le trading. Moi ça fait longtemps que j'ai compris que c'était le scalping la, la meilleure méthode. J'ai donc euh, euh, développer une, une méthode de scalping qui donne de bons résultats, il suffit de voir les avis de mes étudiants Donc sur ma méthode qui est que je ne vends pas cher bien sûr et euh, je la vends pas cher pourquoi Parce que j'essaye que tout le monde puisse, euh, puisse acquérir des connaissances en, en trading, il y en a d'autres qui qui donne des formations gratuites. Donc il faut trouver euh, le juste équilibre, mais euh, éviter de penser que parce que vous allez payer cher, vous allez euh, obtenir une bonne, euh, une, bonne, euh, une bonne formation. Moi j'ai encore vu hier euh, une autre personne qui vend des formations qui a fait une vidéo incroyable euh, euh, en proposant euh, des voitures que vous pouvez vous inscrire. Vous aurez une. Une, une voiture extraordinaire pendant quelques jours, vous ferez le tour de la France dans des voitures de sport. Est-ce que vous voyez, vous pensez que c'est vraiment sain euh, ce genre de choses, cette manière de faire Est-ce que vous pensez que moi je devrais faire euh, la même chose, je devrais vous montrer dans, dans, dans une Porsche euh, ou une autre euh, voiture euh, sportive euh, en vous disant voilà moi, euh, moi je gagne de l'argent etc. Il y a quelque chose de malsain actuellement dans, dans les gens qui vendent des formations au trading et je, je regrette vraiment ça, euh, surtout quand vous en voyez certains qui, qui, qui laissent tomber un peu le, le marché de la vente des formations qui sont déjà devenus multimillionnaires euh, en, en vendant ce genre de trucs euh, à des centaines de personnes euh, et qui maintenant se lancent dans la vente de formations à la liberté financière liberté financière qu'ils ont obtenu comment Avec ces pratiques-là, franchement moi je trouve ça malheureux, je trouve ça détestable des personnes comme ça qui font ce genre de choses. Donc moi je continue à, à prendre contact avec des vrais traders, des bons traders qui montrent leurs résultats, qui montrent qu'on peut effectivement gagner de l'argent sur les marchés avec des méthodes simples. Et pas en publiant des, des vidéos euh, sur YouTube en prétendant euh, euh, qu'ils sont meilleurs que BFM. Bon, ben quand vous regardez les, les émissions de, de BFM euh, et quand vous regardez le, le contenu de, de leurs vidéos à eux, vous avez tout compris. Hein. Alors, euh, des vidéos putaclic, euh, putaclic sur, euh, sur YouTube, hein, comme on dit, bon, ben euh, derrière ça, le contenu, c'est sûr que ça ne tient pas bien la route et on se rend compte aussi que des gens qui, qui prétendent avoir des diplômes alors peut-être que certains ont des diplômes mais euh, qui n'ont aucune pratique euh, du trading efficace et ça j'en ai eu la preuve puisque pendant les 16 mois de formation que j'ai suivi chez un de, un de ces personnages, euh, j'ai vu qu'il n'a jamais tradé, je lui demandais de trader parce que les résultats n'étaient pas là avec la méthode qui prétendait être bonne je disais mais quand est-ce que tu vas nous montrer Ah plus tard plus tard et le plus tard n'est jamais arrivé puisqu'on arrivait au terme de la formation et alors nous les étudiants on disait bon ben on aimerait bien aller un petit peu plus loin là hein, parce que là on reste un peu sur notre faim alors qu'est-ce qu'il a fait ben, Il m'a dit tiens Serge aux étudiants je, je, je vais leur proposer de, de payer encore 3000, 4000 euros pour poursuivre la formation. Et là, c'est là que j'ai compris que, que je m'étais fait avoir, qu'on qu s'était tous fait avoir, que ce gars ne savait pas trader et qu'il euh, n'y avait qu'une chose euh, qui l'intéressait, c'était le fric, c'était le pognon. Donc euh, à partir de, de ce moment-là, ben, j'ai arrêté toute relation avec lui et j'ai cherché donc, euh, des traders qui avaient réellement. Euh, des bons résultats qu'il les montraient sur internet et c'est comme ça alors que j'ai cherché à m'inspirer euh, de ces traders-là et euh, que j'ai fait une formation euh, au scalping que je vends vraiment pas cher et que je continue à utiliser, à développer, à améliorer pour en faire euh, profiter tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer 10 000 euros pour une formation. Donc euh, je pense que tout le monde a le droit euh, de tenter sa chance sur les marchés financiers pour essayer de sortir sans tomber dans, dans ce type d'arnaque de personnes euh, sans, sans aucune éthique, sans, sans aucune morale. Voilà c'est ce que je voulais vous dire euh, dans cette vidéo, donc vous expliquer euh, et vous dire de vous méfier de, de ces gens-là qui disent que ceux qui vendent des formations pas chères ce sont des formations qui valent rien et qui gagnent euh, des fortunes avec l'affiliation. Non, ce n'est pas vrai, donc euh, c'est sûr qu'une personne qui paierait cher chez un broker, ben, elle ne va pas rester longtemps euh, dès qu'elle va voir qu'elle va perdre de l'argent. Donc soyez prudent, soyez intelligent et euh, méfiez-vous de, de ces gens-là parce qu'ils euh, vous conduisent euh, dans une mauvaise voie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que dans les prochaines vidéos euh, je vous dirai des choses un petit peu plus, plus agréables euh, mais c'est important quand même euh, de faire attention à, à ce genre de personnes. Donc moi je continue à, à chercher à améliorer toujours ma formation même si euh, ma formation Scalping donne déjà de, de très bons résultats et j'ai de très bons retours de, de mes étudiants heureusement. Qui me remercient, qui disent que ma formation n'est pas assez chère, qu'elle vaut beaucoup plus. Bon ben ça, ça, ça fait plaisir euh, mais bon euh, moi je n'ai pas besoin de, de gagner des fortunes en vendant des formations. Moi je préfère faire plaisir aux gens, euh, faire mon trading de mon, de mon côté et toujours euh, chercher, j'ai toujours soif d'apprendre, chercher toujours à améliorer, prendre contact avec euh, des vrais traders, des traders sérieux. Qui, qui ont de bonnes méthodes et euh, qui veulent bien les partager avec moi et on échange et, et ainsi on avance dans, dans, un domaine, dans le domaine du trading mais de manière saine et honnête. Voilà j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous cherchez, si vous voulez voir ce que je propose dans mes formations vous avez un lien ici au-dessus, vous avez également des liens en dessous de la vidéo et vous pouvez bien sûr si ce n'est pas encore fait vous abonner à ma chaîne YouTube donc vous pouvez cliquer également sur la petite cloche pour recevoir un avis quand je propose une nouvelle vidéo et j'essayerai encore de vous apporter pas mal d'informations. Voilà je vous dis à très bientôt, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et partagez-la. À très bientôt, au revoir.